« Bonjour à vous trois. Une mystérieuse maladie touche notre base. Jean Grenage, Samidal, Péridotite et mon cher Franck sont tous atteints d'une fièvre intense. J'ai bien peur que le paludisme ne fasse sa réapparition, bien que cela soit peu probable. Tous les moustiques ont été éradiqués. Il y a peut-être une autre raison. » Abdeslam el -Amel et Stethoscope, Je compte sur vous pour examiner les patients et trouver l'origine de cette fièvre rouge. » Jimmy Libet, Explorer la base de fond en comble au cas où une nouvelle souche de moustique n'aurait pas résisté aux insecticides et aurait élu domicile dans une canalisation, comme la dernière fois. Trouvez l'origine de cette épidémie et réglez-moi ce problème. Ceci est un ordre pour mission.